Bienvenue dans ce nouvel épisode des étranges dégustations Et aujourd'hui, nous allons déguster de succulentes et de délicieuses animales ouais. Tiens, c'est pour toi celle-là Hop là Dis-moi Popcorn, j'avais peur oui. de te demander mais quelle partie d'animal est-ce que c'est ça Et bien vulgairement, on peut appeler ça des baloches, euh, des couilles Oh my god T'es en train de me dire qu'en fait ce que je tiens dans la main main là, c'est des couilles d'un animal mort Tout à fait, mais on peut appeler ça des amourettes, c'est bien plus okay. joli mais avant les couilles, que c'est quoi que ça Les couilles de mouton, François Brun. Bonjour. Petite précision sémantique d'abord. Couilles de mouton, ça s'appelle des animaux, Pourquoi tout le monde appelle ça des amourettes bah, je pense que c'est pour que le terme soit plus joli en fait. On est bien d'accord, l'amourette c'est pas la même chose. Ça se trouve dans la moelle épinière. Il faut reconnaître, c'est particulier. Oui, c'est particulier, mais il faut que ce soit bien préparé. Surtout, ça, c'est le plus important, en fait. Alors justement, là, comment est-ce qu'on prépare, pardon de le dire, des coups de mouton bah déjà, en, en premier, on les épluche, donc ça nous donne juste débarrasser de leur peau euh, comme ça. Ensuite, on les coupe en deux, on les fait pocher, on les laisse refroidir. Ensuite, on les coupe en petits bouts et on les poêle avec une persillade et sel poivre. Ça fait un goût, c'est euh entre le riz de veau et la cervelle en fait, environ comme, comme goût et comme texture, goût et comme texture, goût et comme texture, goût et comme texture. Donc ça fait peur par rapport au nom, en fait la texture est très bonne. Alors il faut savoir qu'on peut cuire les couilles dans du vin ou dans leur jus Pour un goût bah plus subtil On pourrait dire qu'il y a comme une couille dans le potage Et voilà ce que j'ai envie d'appeler un succulent chili-couille-carné Bon appétit Pourquoi t'as fait ça Je pense qu'il faut avoir les couilles pour manger ça Je sais pas J'ai des problèmes maman La texture crue, c'est hyper marrant, j'adore jouer avec Bref, passons à la dégustation Mange Alors le goût est pas tip-top sérieux Mais la texture est pas désagréable Ah oui tout à fait, surtout que bien frit comme ça, ça se mange avec un pic euh, style tapas et ça c'est très très bon ah attends, je vais goûter moi ça, ça pique un peu, je trouve en bouche C'est pas mauvais Ah bah ben, j'étais juste venu pour avoir un barbecue hein, mais c'est complètement parti en couille « La situation de Warren est devenue critique. Son scrotum est tellement volumineux qu'il doit porter un immense sweatshirt à capuche en guise de pantalon. Marcher sans perdre l'équilibre relève déjà de l'exploit. »« Ah oui, tout à fait. Merci François Brun. » Ok, petite annonce. Je ne pourrai plus assurer la sortie régulière des étranges dégustations. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il y avait une vidéo toutes les 4 ou 5 semaines. Je n'ai plus de budget pour cette émission. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout, hein. mais je n'aurai plus de régularité avec les étranges dégustations. Voilà. En plus, c'est pas plus mal, parce que je vais essayer de, de changer un peu le format, parce que le, le format qu'il y avait, je le trouvais un petit peu bancal, contrairement à votre table, qui sont plutôt euh, très propres. Voilà. Bah D'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une étrange dégustation, mais je vous dis à bien plus vite pour un à votre table. La grosse bise, tchou